Chers traders et investisseurs, lundi 16 décembre, bonjour. Les marchés sont calmes et bien orientés ce matin. Nous restons sur le haut du trading range, en particulier sur le DAX. Et les marchés gagnent plus de 1,5% en fin de matinée. Ils sont donc tout près des records, en particulier sur le CAC, les fameux 6000 dont tout le monde parle. La grande question est de savoir ce qu'ils vont faire dans les heures et les jours qui viennent, en particulier aux états unis Est-ce que maintenant que les incertitudes sur le Brexit et les relations sino-américaines sont levées, est-ce que les opérateurs vont vendre la nouvelle Nous n'en savons rien. Et donc nous restons prudents. Nous ne prenons pas de nouvelles positions en swing trading, même si nous ne serions pas étonnés d'aller voir de nouveaux plus hauts à court terme. Nous verrons bien. Dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin et nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés d'une médaille et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes aides, une très bonne journée et à demain!